précédemment dans une maison africaine. C'est pratique de rester à la maison. Tous les jours, matin, midi soir, matin, midi soir. Viens m'éviter une soirée de ouf. Où tu me vois là, je veux partir même. Je te dis moi je demander moi s'il veut sortir. Si elle te dit oui, tu viens me faire ça. Moi, si je demander, elle demande, à sortir, Je veux que tu me laisses sortir ce soir. Wow. Va demander à ton père. Fais ce que tu veux. Une femme contente, c'est un foyer content. Va demander à ta mère. Petit babadage qu'elle a dit là, tu es des calme calmes comme ça. Tu n'as même pas dit un mot depuis que tu es arrivé. Je as réfléchi à mon choix, j'ai un problème. Si tu veux, tu peux sortir, tu vas dehors, ok? Si tu veux, tu peux rester. Le choix, c'est à toi. Non, mais ta mère là m'énerve trop. Mmh, c'est ta mère aussi. Elle hein. gâte mes plans de jeune fille. Où tu me vois là? Mon cœur est plus bouillante que loi à 100 degrés Celsius. On met son là, ça va t'aider. Tu veux que je choque tes bien Tu ne revises pas tes leçons de chimie, mais c'est toi qui veux parler mal. Attention, hein. de toute manière, on dans le même bateau, on a dit non pour nous deux. Juste parce qu'on est dans le même bateau, ça ne veut pas dire qu'on a vécu de la même manière, de toute manière. Si tu vois ce que je veux dire. Donc. Ce que j'essaie de dire, c'est que, juste parce que le plan A est chaud, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le plan B, C, D ou MME. Tu veux activer le plan B après ce qu'elle vient de dire là Si tu touches cette maison, tu ne rentreras plus jamais. Plus Il faut laisser ça. Si tu mets la bien l'activer et tu suis très bien mes instructions, tout va bien se passer comme sur des roulettes. Non. Ni vu, ni connu. Et puis moi, je gagne quoi dans tout ça Disons, je vais te rendre une faveur le jour où tu en auras besoin. C'est pas suffisant. En plus de ça, il y avait ta perruque. Tcho. Eh! Mm -hmm. uh -uh. Uh -uh. Ah, ok, c'est ce qui n'a pas de ce soir. Mais c'est ma perruque préférée. On a quoi, c'est bon? Tu peux prendre. Voilà. Les bons comptes font les bons amis. C'est ça. Mmh, mijo, mijo, l'enfant rebelle. <rire> Mais amuse-moi, pas toi, tu as que des. Moi, je ne peux pas. Activer le plan B. Je ne peux même pas. Mais est ce que tu as pensé? Imagine, on t'attrape ou bien on te localise. Tu fais comment? C'est GPS ou bien. C'est ça ton problème. Tu es plus négatif qu'un électron dans un atome. Ah! Maman avait raison. En fait non. Ton intelligence est plus limitée qu'un téléphone de 120 giga. Et puis tu parles mal d'elle. Ok. On va pas qu'il va t'aider ce soir. Non. Donc petit amusement, j'ai fait la tire fâche. Relax Raoul. Tu sais ce qu'on dit? Si on hein? se focalise sur le positif, on va l'attirer. Donc ça, c'est la seule petite problème, va Ok, il faut parler. C'est quoi le plan Bon, le plan à suivre pour ce soir-là, c'est très simple, ça va pas été 3 août 1939. Alors que la tension monte entre les États européens, Adolf Hitler et Joseph Staline vont secrètement signer un pacte de non-agression. C'est l'un des plus grands coups de théâtre de la Seconde Guerre mondiale. Oh, c'est toi Tu m'as en fait peur. Il y a une chose que je comprends pas, tu te sens toujours pourquoi Hein Tu as peur de quelqu'un Tu n'as pas peur de quelqu'un, tu sais c'est mon ça. <rire> je dis mon poids rebelle. Mais genre, mais genre, plus terrible qu'une amie rangée en bataille. <rire> plus imposant que Hitler et Staline durant la vie. <rire> c'est bon, j'ai compris, C'est sais que tu as pris tes leçons d'histoire. Aïe, est-ce que je le choix C'est ah, -ce si pas que les histoires scolaires, ça sort dans deux semaines. Quand tu le vois, là-bas, je prends suite histoire pour faire monter ma moelle. Sinon, elle serait dans le pain. que toi là, tu as une bonne moyenne Parce que tu connais les parents. Il faut laisser à faire deux moyennes Chaque jour suffit, sa peine. Tu apprends pour le plan. Bon, le plan c'est très très simple. La première étape, on doit vérifier qu'ils ne sont pas dans les périmètres. Tu comprends? La deuxième étape, quand tu arrives à la terre promise, on doit trouver un signe. Ça doit être comme dans les fils. Attends, pourquoi je chuchote? Car je rentre des questions. On t'a jamais dit que les murs ont des oreilles. Se passe bien, ok? Ton retour là, ça se passe comment? Voilà, ça c'est une très bonne question, c'est très intelligent. Ne t'inquiète pas, ça c'est un petit problème. Quand je serai de retour, je vais t'envoyer un message. La troisième table la plus importante: ne pas dormir. Tu comprends? C'est important de ne pas dormir. pas dormir, je vais pas dormir. Je vais pas me dormir. Je vais pas... Elle m'a Tout Vous dit faire Conseil vous, vous abonner, maintenant. Ne pas rater que la troisième partie Vous allez liker, vous allez commenter dans les commentaires vos vous allez partager pour m'aider à arriver à 10 000 abonnés les vacances Je pas ce qu'on est comme nous.